Construire deux segments OM et ON de même longueur et perpendiculaire en haut. Mmh. Combien je prendrai Allez, 6, soit. 6, perpendiculaire, avec la règle d'or du kangourou. Voilà. figure exacte et la moitié de la démonstration. Certains disent ça, la moitié, mais l'autre moitié est bien plus importante. Alors, ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Bien. Angle droit. O, M, N. 6 cm, mais c'est pas ça important. OM égale ON. Tracer le quart de cercle de centre O et d'extrémité M et N. Mm -hmm. La pointe en O jusqu'à N. Je trace le quart de cercle. Allez, je le mets en rouge. Que je ne fasse pas du grabuge Regardez, regardez. La précision. L'imprécision de ce quart de cercle. Alors, placez un point M quelconque sur le quart de cercle. Alors on le place ici. Quelconque, on ne sait pas où, plus haut où, plus bas. Bon, le problème ne dit rien. Et construire le rectangle. Aha. Le rectangle OAPB tel que A se trouve sur OM et B sur ON. O, A et B. Rectangle. Donc, je mets la perpendiculaire qui passe par P, la perpendiculaire qui passe par P, A, ON. Bien. Tiens, tiens, tiens. Voilà. Perpendiculaire. O, A, P, B. Angle, droit, angle, angle. Trois angles droits. Le quatrième est aussi droit. D'après une propriété. Bien. Donc on a ce rectangle, joli rectangle. Qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent démontrer que AB égale OM. AB. Mmh. AB ce truc. AB. AB égale OM. Hmm. Si j'étais malade, je disais, monsieur, je mesure AB, AB ça nous fait 6, regardez bien, AB ça fait 6, OM, ON ça fait 6, c'est dans la poche. Oui, mais en mathématiques, très souvent, il faut démontrer. Ça veut dire quoi, démontrer Ça veut dire utiliser des propriétés de la figure pour arriver à un résultat. Ce n'est pas en mesurant des segments qu'on y arrive. Hein. Ça, c'est dans d'autres domaines, mais pas en maths. En maths, on démontre avec des propriétés et des données de l'hypothèse. Alors, c'est quoi OAPB, vous l'avez su hein C'est un rectangle. Ben, c'est un rectangle. Alors, AB, sa diagonale dont je parle, est égale à l'autre diagonale. Bien sûr OAPB rectangle, donc AB égale OP. AB égale OP. Hum, hum. C'est presque fini. Il faut que OP soit égal à OM. Est-ce que OP est égal à OM OP est égal à OM ou pas Mais bien sûr, OP égale à OM... C'est des rayons du cercle, OP, OM, ON. Tout ça, c'est des rayons du cercle qu'on n'a pas tracé, on tracé juste un quart de cercle. Alors, c'est dans la boîte. OP égale OM, AB égale OP, regardez de ces deux égalités. Donc, qu'est-ce qu'on tire Donc, AB égale OM. Ce qu'il fallait démontrer. Ou Pour ceux qui n'ont pas perdu le latin, « Vod erat demonstrandum » Allez, tout le monde, « Vod erat demonstrandum »